Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 1er mai 2023. J'en souris un peu, mais bon, c'est quand même une semaine à risque, parce que le ciel laisse apparaître quelques tensions dont je vais vous parler. Euh, Juste par élément pour commencer, pour vous ayez une sorte de vision d'ensemble de, de ce qui se présente dans le ciel, il y a encore une fois, mais ça c'est aussi le jeu des planètes lentes, euh, des positions planétaires dans les quatre éléments. Donc quand il y a des planètes, positions planétaires dans les quatre éléments, tout le monde peut y piocher quelque chose qui nous intéresse. Je vous avais fait la semaine dernière de mémoire euh, une sorte de rapide mémo sur le, le, le, les mécanismes des comment on appelle ça des euh, des amas en fonction des situations, du contexte, des amas planétaires en fonction des éléments, et puis parfois les ciels qui étaient harmonieux et puis qui pouvaient être dysfonctionnels, il y a des aspects parfois qui sont contradictoires. Ce sont des choses qui arrivent, c'est à nous de piocher ce qui nous convient le mieux en fait, tout simplement. Il hein. faut faire le tri, faire le tri, c'est un truc de vierge, j'aime bien faire le tri. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine Pour commencer, euh, regardons les planètes qui sont en signe de Terre, il y en a trois, le Soleil, Mercure et Uranus. Je vais y revenir parce que ce noyau, Soleil, Mercure, communication, Uranus, les changements, la soudaineté, les transformations, peut être un petit peu sanguin, c'est ce qu'on va évoquer ensemble. J'ai euh, des planètes en signe d'air, bah, c'est toujours un peu toujours les mêmes, là en ce moment euh, j'ai Vénus en gémeaux et puis Pluton toujours en début verso, même s'il il aborde au 1er mai sa marche rétrograde jusqu'en octobre. C'est Normalement, c'est un point de crête quand Pluton s'arrête avant d'amorcer une marche rétrograde. C'est un point de crête. Le moment où une planète évolue, vu l'angle de la Terre, où elle s'arrête, où elle est stationnaire, c'est le moment le plus aigu, en général, sur les passages planétaires. Je regarderai également ben, Mars, l'action, bien évidemment, qui lui est en signe d'eau. Il n'y a pas que lui en signe d'eau. Il y a Saturne et, et Neptune toujours pour les signes hein, d'eau. Vous allez voir l'énergie, Mars, euh, la sagesse, Saturne, du moins espérons-le, et puis Neptune, le feeling, le ressenti, la perméabilité à l'inconscient collectif, et puis il ne subsiste qu'une seule planète pour le moment en signe de feu, il s'agit de Jupiter, Jupiter qui est à 26 degrés du bélier, et il va changer le 16 mai, on en a parlé, pouf, longuement, et à de nombreuses reprises. Voilà, voilà le ciel dans son ensemble. Donc bon, alors... Partons de ce qui fonctionne bien quand même, parce que la majorité des éléments, ils ne sont euh, pas si disharmonieux que ça, ils ne sont pas euh, si compliqués que ça. Il y a de très belles énergies pour qui Pour mes signes de terre, c'est encore votre tour. Pourquoi Parce que l'astre solaire, enfin, le soleil tout simplement, est actuellement démarre le 1er mai à 11 degrés du taureau. 11 degrés du taureau, il amorce le deuxième décan, donc l'anniversaire, bon mes 2 deuxième décan taureau, et il apporte une très belle énergie indiscutablement, parce qu'il y a une, une concentration, un paquet dans le ciel constitué dans cette deuxième séquence, deuxième décade, deuxième décan hein, du taureau, il y a le soleil, lucidité, il y a Mercure, communication, si ce n'est que Mercure est rétrograde en ce moment, et Mercure en taureau, c'est déjà un Mercure qui fonctionne beaucoup Ouf, au feeling, au ressenti, à l'émotion, au tactile, c'est en saint Thomas, Mercure en taureau. Hein. Alors quand il est rétrograde, c'est pas la position où, à l'inverse d'un Mercure, par exemple en verso, qui est la quintessence ou l'ouverture d'esprit, ou les Mercure en d'air en général, qui sont des esprits super open, en taureau, parfois, il a ses points de fixation. Hein. C'est pas le plus facile. Alors déjà en taureau, il a cette coloration-là. Si en plus il est rétrograde, ça facilite pas l'assimilation. Donc on est dans une phase où il y a on peut l'envisager sans euh, faire d'imprudence où il y a quelques tensions en matière de communication au niveau du collectif, et eh bien, Mercure, Rétrograde, Conjoint, Soleil, a pas loin d'Uranus, la Rébellion, ce n'est pas une zone facile qui va se, se, se décanter, là, entre le 1er et le 5 mai. Bon, il y a un climat de tension, il faut être clair. Hein Alors, qui doit faire attention sont mes deuxièmes décan taureaux. On évite de se fâcher de l'élément les, les de conflit, de se figer sur ses positions. Ceux qui sont en opposition, deuxième décan scorpion, Pareil, hein, opposition d'une un, angularité un petit peu tendue, faire gaffe tout simplement. Deuxième décan verso, pareil, hein, c'est un carré. Deuxième décan lion, idem. Voilà, vous quatre, on y va tout doucement durant ces cinq premiers jours du mois de mai, Et puis après ça passera tranquille. Ce hein, sont, des, sont des épiphénomènes, c'est pas bien grave. Hein. Si on ne s'enquiste pas sur des positions tranchées, tout va bien. En revanche, c'est là le paradoxe. Cette concentration au milieu du taureau apporte pour le jeu des aspects protecteurs, 60-120 degrés, de très belles énergies globalement à mes taureaux, globalement à mes capricornes, également pour mes vierges, également pour mes poissons, également pour mes cancers. Tous ceux qui sont des angles où cet amas planétaire forme des aspects en, euh, sous une sorte de coloration d'apport, de soutien, de protection, quelque chose de dynamisant euh, qui nous veut du bien en fait, tout simplement. Donc cinq gagnants en quelque sorte. Mais pas que. Ça, c'était pour mes signes de Terre, essentiellement, assez coloré par des éléments constructifs, soyons lucides. Soleil, on a une vision d'ensemble. Mercure, la communication, elle est un peu limite, euh, parce qu'elle est collée à Uranus, qu'elle est rétrograde, qu'elle est en taureau, etc. Mais, mais globalement, si on communique de manière zen, hein, connaissez ma philosophie sur le sujet, si on prend le temps d'apaiser les débats, de rentrer dans le détail, de poser des choses tranquillement on peut très bien se dépatouiller avec une influence comme ça, c'est pas non plus une catastrophe, euh, loin s'en faut, soyons très lucides, sur le sujet. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre Messingdaire, parlons-en de Messingdaire. Euh, Vénus, le charme, l'amour, très sensible à Vénus, le charme, l'amour, parce que c'est un élément de liaison indiscutable, au-delà des mots, c'est le geste, l'attitude, la délicatesse, l'écoute, la pondération, le ton, tout ça sont des éléments qui sont un mix entre Mercure, le message, et Vénus, le savoir-faire, pour que ça se passe mieux de façon arrondie, donc Vénus à 23 degrés euh, du, des, des Gémeaux là en début de semaine. Il changera de signe dimanche, donc je vous en parlerai pour l'horoscope de lundi prochain. Il passera en cancer, il y en a qui vont être contents. Mais bref, en ce moment, toute la semaine, encore là, Vénus, l'amour en gémeaux, veut du bien à mes gémeaux. Beaucoup de charme, mes gémeaux, en ce moment. Hein Faites-nous faites bénéficier de votre humour. Proverbial, légendaire, qu'on adore. Tant qu'on n'est pas dans la ciblage, on adore. Et puis, excellent aussi, au niveau du charme, pour qui ben, Si c'est bon en gémeaux, ça va être bon pour mes autres signes d'air, en balance. Charme, c'est un mot qui est un pléonasme avec vous, mais balance, balance, balance, gouverné par Vénus, vous veut du bien, mes Verseaux, pareil, on arrondit, on y va dans la souplesse, hein, en ce moment, mes Verseaux, doucement, on ne se cabre pas, on doit compenser chez vous, mes Verseaux, la tension qui se réalise dans le ciel entre les planètes qui sont en taureau, donc en carré avec vous, et puis, fort heureusement, il y a Vénus en gémeaux, vert comme vous, qui forme un trigone, c'est un aspect contradictoire, typiquement, hein. les planètes en taureau, ce n'est pas terrible, mais les planètes en gémeaux, elles vous veulent du bien, donc, au lieu de s'enquister, de se figer, on passe en douceur. Toujours en douceur, ça marche beaucoup mieux. On ne bloque pas. Et puis, Pluton, <rire> Pluton, j'en souris parce que c'est le. C'est le diabletin du zodiaque Pluton. Pluton, c'est le, le, le, le père fouettard, en quelque sorte. Il est rentré depuis le 23 mars en Verseau. Hein, on en a parlé, pff, on a fait des romans, des tartines sur le sujet. Il euh, aborde, il est, euh, le 1er mai, il est à zéro degré. Il est très, très lent. il fait son tour en 250 ans, vous connaissez l'histoire. Il aborde la semaine à 0 degré. Donc, hein, depuis le 23 mars, il a fait 0 degré, 21 minutes. 21 minutes dans le ciel, Ah, c'est pas énorme. Et là, il amorce une marche rétrograde lui aussi. Alors, Pluton qui est générateur d'angoisse, d'anxiété, etc., il est, au moment où une planète évolue naturellement, quand elle se fige pour repartir en arrière, le moment où euh, elle s'arrête en quelque sorte dans notre champ visuel, c'est là où l'influence est la plus aiguë. Donc Pluton étant euh, la planète des transformations, des changements, des évolutions, alors, espérons que ça nous influence au niveau de l'inconscient collectif pour essayer de proposer des solutions plus, plus novatrices, plus positives, plus constructives et plus humanistes en fait, tout simplement. C'est ce qu'on peut espérer. Et puis il va amorcer une marche rétrograde jusqu'en octobre. Donc il y a une sorte de temps mort euh, qui est en train de se préparer. Ça on l'abordera avec beaucoup plus de finesse en fonction de ce qui va évoluer autour de nous. Voilà, hein, des choses qui sont en train de bouger au niveau du collectif. Je ne vais pas insister sur le sujet, c'est prématuré. Après, j'ai Mars, l'énergie, hein, le fameux... Euh, ça, ça me fait toujours rigoler, donc ça agace, moi j'aime bien. Voilà, hein, Mars, le symbole, le mnémotechnique, c'est retrousser les manches. Hein, on y va Mars, c'est l'action. Mars veut du bien à cinq d'entre nous. Il est en cancer. Il amorce la semaine à 19 degrés du cancer. Euh, on sait, ce n'est pas sa position la plus facile euh, pour être tonique, tenace, endurant, etc. Mais c'est une énergie affective qui fonctionne par cycle. Hein. Je ne vais pas vous le refaire à chaque fois. Mais il apporte dans tous les cas une excellente énergie acquis à mes cancers, ça vous booste mes cancers, attention à pas trop fatiguer non plus, à mes poissons, bien évidemment, signe d'eau à signe d'eau, à mes scorpions, idem, même dynamique, également à mes taureaux, 60 degrés en amont, également à mes vierges, 60 degrés en aval. Vous cinq, c'est la pêche, on a de l'énergie à en vendre, on s'appuie dessus, c'est l'idée. Et puis, qu'est-ce que j'ai loupé Ben plus rien, je crois, Bélier, j'en ai parlé avec Jupiter qui vous veut du bien, et qui apporte... Il y a toujours, toujours, perdez pas le fil, mes signes de feu, c'est pas le moment de voir les choses de façon négative. Pourquoi Parce que jusqu'au 16 mai, vous bénéficiez encore de l'influence de Jupiter, la planète de la chance. Jupiter amorce la semaine à 26 degrés du bélier, donc entre aujourd'hui 1er mai et le 16 mai, elle va faire 4 degrés en gros. Hein, donc ça arrive, ça évolue relativement vite. Mais pendant la quinzaine qui vient, mes béliers, mes lions et mes sagittaires, dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, vous bénéficiez encore plus pleinement, mais pleinement de Jupiter. Euh, Jupiter, c'est tout ce qui concerne la possibilité de clarifier, faire des choses bien, positives, chaleureuses, constructives, optimistes, c'est ça les colorations jupitériennes. Quand il nous veut du bien, Jupiter, il est formidablement stimulant, protecteur même, hein. c'est ça que je le contienne. Voilà, c'est ça, l'idée de fond sur lequel je voudrais qu'on s'appuie. Et puis, il reste deux petites planètes en poisson, enfin deux petites, c'est du le de l'esprit. Il me reste Saturne qui est à 5 degrés des poissons, donc Saturne, la sagesse. Hein en ce moment, ceux qui ont peut-être davantage les pieds sur Terre, mais signes d'eau, qui sont peut-être plus plus en, en connexion avec ce qui est possible, ce sont mes poissons, mes scorpions, mes cancers, hein, Saturne, de l'eau à l'eau, hein, de l'eau des poissons, à l'eau des scorpions, à l'eau des cancers, et également une sorte de visibilité plus concrète pour mes taureaux et mes capricornes, capricornes vous n'avez pas besoin, d'être concret par nature, et Saturne c'est votre maître outil, donc l'apport il est maxima pour vous mes capricornes, vision à long terme en ce moment, et enfin Neptune, l'inspiration, le feeling, le ressenti, qui lui est à 27 degrés des poissons, il est encore pour deux ans à peu près, parce qu'il est très très lent lui aussi, et Neptune fin poisson me, me, me rend plus, plus sensible, augmente là, ce que j'appelle la porosité émotionnelle, c'est un nouveau mot que j'aime bien, la, la perméabilité, un peu comme une éponge pour, pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes signes d'eau, bien évidemment, puisqu'il est très puissant Neptune lorsqu'il est en signe d'eau, notamment en poisson, un endroit où il est en maîtrise par nature, hein, la sensibilité, la réceptivité, la perméabilité, le ressenti, l'intuition, le feeling. Neptune vous nourrit de ça pour vous trois et donne un petit coup de pouce aussi à mes capricornes et à mes taureaux, ça vous rend plus, plus apte à ressentir les choses qui se jouent au-delà des mots. Et cet enjeu-là, il est toujours intéressant parce qu'il y a mille façons de communiquer. Bon, je préfère celle qui consiste à passer par l'oralité, mais il y a tellement de vecteurs de communication. Hein. Le, le, au-delà du verbe, hein, le, le geste, le regard, la façon dont on fonctionne sur une intonation, tout ça sont des éléments passionnants. Et pour terminer sur la communication, je voudrais vous vous faire une... vous transcrire, vous retransmettre, vous raconter une petite anecdote, enfin pas, même pas une anecdote, une citation que j'ai pioché chez une pédiatre et psychanalyste qui s'appelle Françoise Dolto. Euh, je ne veux pas qu'on cherche la controverse là concernant sur ce dossier-là, parce que chacun fait des trucs parfois formidables, et ça j'aime bien ce qu'elle a écrit là, donc j'aimerais le partager avec vous. Elle a écrit « tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, c'est du bon sens. L'entraide et la solidarité visant un but commun. Ce but commun, c'est l'épanouissement de chacun dans le respect de la différence. Voilà, c'était l'idée. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ouverture. Gérons ce mercure rétrograde en taureau. Voilà. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires. Bon, Si je vous donne un peu trop d'infos techniques, hein, il y a un lien en dessous qu'Olivier vous a créé dans le descriptif. Euh, je fais une mini-formation gratuite. C'est gratuit, connectez-vous, prenez. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça vous donnera plus de base. Comme ça, quand je vous donne des infos, ça fait écho. Ça rime. À très vite. À la semaine prochaine dans tous les cas. Merci. Et puis attention, la pleine lune qui arrive le 5.